Bonjour et bienvenue à CRFRH 88.1 106.7 à la question Métis. Mon invité aujourd'hui est Claudia Balsalore. Bonjour Claudia, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Bon, peux-tu nous, nous dire ce que tu fais avec ton histoire? Alors, mon nom est Claudia B. En fait, j'utilise rarement mon nom de famille complet parce que je suis artiste. Et quand je me présente souvent, euh, je me présente d'une façon plurielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste le métier qu'on fait, moi je suis artiste, mais je suis aussi beaucoup de choses, comme vous tous aujourd'hui qui m'écoutez, vous avez des passions, vous avez des centres d'intérêt. Alors en général, quand j'écris des articles, parce que j'écris des articles, un peu surtout, je me présente comme mère, femme, artiste, cueilleuse, semeuse de graines et tisseuse de liens. Et ça me permet de montrer toutes les facettes de ma personne. Donc en fait, mère parce que la vie m'a donné de beaux enfants et gratitude à la vie pour ce beau cadeau. Euh, femme artiste, parce qu'en tant qu'artiste, euh, le côté féminin influence ma création et ça, j'en suis sûre. Euh, on m'a souvent demandé de créer pour les hommes et j'ai beaucoup plus de difficultés à rejoindre un public masculin. Cueilleuse, parce que depuis euh, quelques années, j'ai acheté une propriété. Bon, je travaille en environnement depuis toujours. Et euh, j'ai toujours fait pousser des arbres en matière électronique notamment avec des projets sociaux avec les écoles mais depuis que j'ai acheté euh, une terre ici au québec euh, ben, Je m'occupe de ma forêt et aussi en allant sur différentes pages comme euh, des pages Facebook qui travaillent sur la forêt. J'ai beaucoup appris et j'ai trouvé un public aussi pour donner mes connaissances, comme la page par exemple « Cuisiner la forêt » où je vais partager toutes mes cueillettes et la façon dont euh, je les apprête. Donc ça, c'est ma partie cueilleuse. Ce mince de graines, c'est aux deux niveaux parce que je sème euh, en donnant des ateliers, je travaille dans les écoles en environnement, donc je sème euh, des graines pour apprendre aux gens euh, à regarder la matière différemment, à la recycler, à la réutiliser, voire à la donner à son prochain, mais je sème aussi au sens premier du terme, puisque j'ai plus de 50 arbres fruitiers sur mes terres à l'heure actuelle depuis 4 ans, et que j'en ai intégré encore cette année 6, <rire> et que c'est magique de voir un arbre grandir, et de le voir pousser, faire ses fleurs, ses fruits. Et enfin, tisseuse de liens, parce que à travers toutes ces activités, je tisse des liens. Alors, euh, en fermentation, on tisse énormément de liens. Euh, on a euh, des ferments qui grossissent, comme mes grains de kéfir, puis on les partage, on les donne. J'ai donné plus de 200 mamans, j'ai formé plus de 200 personnes gratuitement. C'est des gens, après, qui établissent un lien avec moi, qui m'écrivent, qui m'envoient des photos de leur maman camboucha. Et, et ça crée des liens et, et il y a une beauté à, à, à créer un peu partout des liens, un peu comme les arbres, leurs racines. On s'enracine quelque part. Ben oui, oui, oui. pendant euh, un peu, euh, c'est quoi la fermentation? Alors, la Comment ta... la... ça a rentré dans ta vie, on va dire. Alors, la fermentation, elle est entrée dans ma vie en 90. Euh, quand je suis arrivée au Québec, j'étais enceinte, puis j'avais une infirmière au-dessus de chez moi qui avait comme dans un bol, un gros bol, une masse gluante qui flottait et elle buvait ça tous les matins. Puis elle m'avait dit « Tu sais, Claudia, il euh, faut que tu boives ça, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour le bébé. » Moi, à l'époque, j'ai une formation, j'ai une maîtrise en neurosciences, ben, j'ai une licence en biologie cellulaire et physiologie et une maîtrise non complétée, mais j'ai quand même fait ma maîtrise, j'ai juste pas passé mes examens. Et euh, j'avais les travaux de la pasteurisation, puis l'idée des microbes, les méchants, les microbes pathogènes. Donc, moi, son sorte de blob qui flottait, euh, ça me stressait un peu, j'avais goûté, mais sans plus. Mon conjoint est chercheur aussi, donc il était un peu inquiet de tout ce milieu euh, microbiologique qu'on connaissait pas. Et euh, donc, ça, c'est la première fois que je l'ai croisé. Je l'ai recroisé dix ans plus tard. Et là, j'ai commencé à en développer un et j'ai été malade. Mais il faut dire que je suis syndrome du côlon irritable et j'ai été bien malade. Et là, les gens m'ont dit c'est ton kombucha, c'est la bête que tu élèves. Et on m'a fait douter. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, Personne ne peut me faire douter sur mes fermentations. Au contraire, mes fermentations, je n'ai jamais été aussi en santé qu'en ce moment et aussi en forme. Et pour quelqu'un qui a le syndrome du côlon irritable, je mange des légumes fermentés tous les jours et je vais très bien alors qu'on m'avait interdit des légumes crus. Donc aujourd'hui, euh, je veux dire que j'ai cette assurance par rapport à mes fermentations. Et si vous voulez, quelques années plus tard, il y a à peu près 5-6 ans, euh, j'ai rentré de maman kombucha, j'ai commencé à lire, j'ai rentré beaucoup de livres euh, avec les livres, euh, j'ai commencé à avoir une assurance, à savoir ce que je faisais vraiment. Euh, de plus, le kombucha s'est beaucoup développé au Québec, donc il y a de plus en plus de littérature dessus, il y a des blogs, il y a des références… Donc, progressivement, ben, le kombucha a pris une part importante dans ma vie. Avec le kombucha est venu le kéfir de fruits, est venu le kéfir de lait, est venu la maman vinaigre, est venu le cidre de pomme, <rire> est venu le vinaigre de pomme. Et notamment, en ce moment, je suis dans les fromages. Euh, si on m'avait dit un jour que la fermentation m'ouvrirait autant de portes, j'aurais dit euh, non, oui, ce n'est pas possible. Mais... mais voilà, de fil en aiguille, comme je dis, c'est une fermentite aiguë. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence la fermentation, on veut toujours fermenter plus, on veut toujours découvrir plus. Euh, ça, ça euh, peux-tu nous dire qu en, qu en quelques mots, c'est quoi la fermentation Alors la fermentation, pour être simple, moi ce que je dis souvent euh, quand je suis en atelier, pour définir la fermentation, je demande aux gens. Moi j'aime beaucoup la vulgarisation, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne de vulgarisation, parce que je trouve que souvent les savoirs sont tellement compliqués que les gens ont peur de se les approprier. Ils pensent que c'est pas pour eux, parce qu'il y a trop de gros mots, il y a trop de trucs compliqués, puis ils se disent c'est pas pour moi, je pourrais pas le faire. Souvent quand je suis dans une un atelier, je donne des ateliers gratuitement, je dis aux gens euh, qui aiment la fermentation. Et là j'ai des gens toujours qui me disent ah mais moi la fermentation c'est pas pour moi, je n'aime pas le fermenter. Puis là, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont pris dans leur petit déjeuner Est-ce qu'ils ont pris un café Le café, c'est fermenté. Est-ce qu'ils aiment le chocolat Le chocolat, c'est fermenté. Est-ce qu'ils aiment le ketchup Le ketchup, c'est fermenté. Euh, Est-ce qu'ils prennent du pain Le pain ou le vin, c'est fermenté. Est-ce qu'ils boivent de la bière Est-ce qu'ils boivent du vin Et en fait, ce que je veux faire réaliser aux gens, c'est que la fermentation, elle est dans notre vie au quotidien. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Alors, c'est un bien grand mot pour dire peu de choses, puisque c'est toujours, si on ouvre notre frigidaire. On a énormément, par exemple, les olives. J'étais en Grèce euh, il y a deux ans j'ai mangé des olives vertes. Les olives vertes, c'est infect. Puis normalement, on ne doit pas y manger <rire> et les olives vertes, ben, c'est fermenté. On les mange fermentées. puis là, elles sont bonnes. Alors, la fermentation, c'est quoi C'est la transformation par des micro-organismes d'un aliment qui existe en un autre aliment. Vous prenez le chou par la fermentation. Le chou va devenir la choucroute. Vous prenez le lait par la fermentation. Le lait va donner le yaourt ou va donner le fromage. Donc, c'est vraiment simple, c'est des micro-organismes qui vont, moi j'aime bien aller dans la visualisation quand j'explique, c'est des micro-organismes qui vont prédigérer la matière pour vous et ils vont la prédigérer d'une certaine façon. Alors, ce qui est très important, c'est que par exemple, si je laisse mon chou-fleur ou des légumes ou des fruits sur mon comptoir, vous avez tous vécu ça, au bout d'un moment, vous allez avoir, vous allez dire, oh mon dieu, c'est pourri. Et vous jetez. Là, on ne parle pas de fermentation. Le vocabulaire, il est vraiment ciblé. Quand je dis fermentation, c'est que j'ai choisi les paramètres. C'est pas que je l'ai laissé sur mon comptoir, puis que j'ai laissé tous les micro-organismes existants sur la terre venir sur mon légume, puis en faire ce qu'ils veulent. C'est une façon de diriger. Je dirige. J'ai une intention derrière quand je fermente. Donc, ça fait la différence entre ce qui est pourri et ce qui est fermenté. Par contre, je sais que Marie-Claire Frédéric, qui écrit beaucoup de livres sur la fermentation, a écrit cette année un livre qui s'appelle Pourri, en 2020, je pense. Et en fait, le, le, le titre, c'est pour montrer que ce qui peut vous sembler pourri à vous, ne ben, sera peut-être pas pourri pour quelqu'un qui fermente. Euh, par exemple, on va, dire un camembert, on va dire un camembert à croûte fleurie. On ne va pas dire un camembert à croûte pourri. Euh, un roquefort, on va pas dire un, un roquefort, euh, on va dire un roquefort à croûte persillée, on va pas dire à croûte moisie ou à intérieur moisie. Donc on choisit nos terres et on choisit nos fermentations. Mais la fermentation, c'est vraiment très simple. Moi, je dis souvent, euh, c'est comme si vous avez un petit cheptel d'animaux qui travaille pour vous. La seule chose, c'est que c'est des micro-organismes, donc vous ne les voyez pas. Mais ils sont là, ils sont présents, ils sont sur notre peau, ils sont sur notre corps, ils sont partout. Après, on différencie différents types de fermentation. Alors, comment on fait pour la fermentation C'est que qu'on va aller voir quel est le produit qui en résulte. Et à partir du produit qui en résulte, on va définir la fermentation. Par exemple, on va appeler fermentation alcoolique si les micro-organismes produisent un alcool. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, ce qu'ils font, les micro-organismes, ils sont comme nous et comme tout être vivant. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent manger. Ils veulent manger, ils veulent survivre. Pour, pour survivre, ils vont aller utiliser les sucres qui sont présents. La plupart du temps, c'est des sucres. Il y a d'autres types de fermentation. Mais la plupart du temps, ils vont aller chercher les sucres, les consommer, rejeter du CO2 et faire un produit qui souvent va nous intéresser, soit du yaourt ou que ce soit de l'alcool ou que ce soit du vinaigre. Et ça, c'est les trois grandes. Donc, on a la fermentation alcoolique qui va donner de l'alcool, la fermentation acétique va donner des vinaigres, et la ferme, ben, va donner l'acide acétique et la fermentation lactique va donner de l'acide lactique. Alors souvent les gens ils disent acide lactique, Ah oh, moi je suis intolérant au lactose. Ça n'a aucun rapport. Les bactéries lactiques, elles forment de l'acide lactique. Oui, on en retrouve dans nos yaourts et nos fromages, mais il y a des bactéries lactiques sur notre chou-fleur, sur nos mains, dans l'air. Les choucroutes sont faits avec des bactéries lactiques. Donc, ça, c'est les trois grands types de fermentation. Bon, okay. euh, à qui s'adresse la fermentation? Pourquoi commencer à fermenter les aliments? Alors, en fait, la fermentation, déjà, elle s'adresse à tous les gens qui sont curieux. Curieux parce que c'est un monde de saveurs, un monde de plaisir et un monde euh, de textures qui sont différentes, qui sont développées. Et on ne connaît pas ces saveurs. Souvent, les gens me disent, Claudia, ça ressemble à quoi Dernièrement, j'ai fermenté des quenouilles que j'avais ramassées sur le chemin. Et les gens sur le site Cuisine la Forêt, justement, me disaient, mais Claudia, ça goûte quoi Mais je ne suis pas capable de dire ça goûte quoi, parce qu'il n'y a pas de référence. Parce que souvent, on n'a pas de référence en fermentation, parce que les saveurs sont complexes. Ce sont des saveurs qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a vraiment ce côté, euh, oui, l'alimentation, c'est utilitaire, mais il n'y a pas que l'utilité dans la vie, il y a le goût, le plaisir. Il y a une sensualité par rapport à la fermentation et il y a aussi euh, une capacité d'aller faire ce qu'on veut avec la fermentation, puisqu'on va choisir les produits qu'on fermente, on va choisir les épices qu'on met et donc on va choisir les saveurs qu'on obtient. Donc Dans un premier, pour les gens curieux, les gens qui aiment expérimenter. Dans un deuxième temps, je dirais pour les gens qui veulent euh, travailler sur leur santé. Pourquoi la santé Il y a de plus en plus d'études et de recherches scientifiques qui montrent que manger du vivant, euh, ça aide au niveau de euh, se tenir euh, en santé au quotidien. Euh, ce que font les micro-organismes, qui sont notamment euh, les bactéries, les levures et les moisissures, ce qu'elles font, c'est que comme elles vont prédigérer, ben déjà vous aurez moins de travail vous à faire au niveau de votre, votre digestion personnelle. Les micro-organismes que vous ingérez, par la fermentation aussi, puisque c'est vivant, vont aller s'installer dans votre gros intestin et vont aller avec votre microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries. Ben, il y a plein de microbiotes, il en a dans la bouche, dans la peau. Mais au niveau de l'intestin, c'est l'ensemble des bactéries qui vont euh, vous protéger euh, de toute attaque, euh, d'éléments pathogènes qui vont vous aider à digérer, qui vont faire toutes sortes de choses. Et Les aliments que vous ingérez viennent se mettre dans cette colonie et du coup, vous avez une colonie qui est plus riche et qui va mieux vous défendre, mieux combattre, mieux aider votre système immunitaire. Donc, vous faites un apport réel, vous enrichissez votre microbiote. Les aliments lactofermentés aussi, ils apportent énormément au niveau des vitamines. Euh, ils apportent aussi qu'il y a certaines molécules qui sont tellement grosses que quand on va les ingérer, elles vont passer, elles vont faire le transit, elles vont ressortir comme elles sont rentrées. Mais si vous avez mangé des aliments lactofermentés, les bactéries, par l'intermédiaire d'outils, les bactéries et les levures, les moisissures, ils ont des enzymes qui vont aller couper. Moi, je donne souvent l'exemple d'un gros Lego. Vous prenez un château Lego et vous vous dites que les enzymes ils vont aller tout défaire et vous allez avoir juste des petits morceaux. Et tous les petits morceaux, vous, vous allez pouvoir les utiliser dans votre corps. Mais si vous aviez mangé le château au départ en entier, ben, il vous aurait servi à rien parce qu'il ne saurait pas passer les barrières de votre corps. Donc, c'est pour les gens qui veulent vraiment améliorer leur santé. Pour les gens qui veulent aussi euh, gagner euh, de l'argent, ben, économiser. Parce qu'on peut aller… L'année dernière, j'ai acheté une caisse de mangue, 24 mangues, puis j'ai fait du kimchi à la mangue, que j'ai mangé toute l'année. J'ai mangé mon petit petit… J'en avais fait 12. Et la caisse de mangue, elle m'a coûté trois fois rien parce qu'elle était vraiment sur le bord de, de, de ne plus être utilisée. Donc, il y a une question de stockage, on met en réserve, mais il y a une question aussi que quand on achète dans le temps, par exemple, moi, je fais toujours mes choux euh, à la période du chou, c'est-à-dire en automne, et je prépare mes kimchi et mes choucroutes pour toute l'année. Mais du coup, mes choux me coûtent trois fois rien, parce qu'à l'automne, les choux, tout le monde en a, ça sort à 2-3 dollars au Québec pour des choux énormes. Et vous allez acheter le même en hiver, il va vous coûter euh, un prix exorbitant. Moi, je ne m'apporte pas de ces fruits euh, en plein hiver. Donc, c'est pour les gens qui veulent aussi économiser. Il y a aussi une part pour les gens qui veulent être euh, euh, en accord avec leurs valeurs, parce que quand on fermente, on peut acheter les produits aux paysans du coin, aux marchands du coin, ou même les produits, moi je fermente les produits de la forêt, et du coup il n'y a pas de transport, alors au niveau environnement il n'y a pas d'emballage, euh, il n'y a pas de chauffage pour fermenter, la fermentation c'est très économique, on ne chauffe pas, on ne réfrigère pas, il euh, n'y a pas de coût, c'est des pots maçons. Moi, les pots maçons, souvent, je les trouve en seconde vie parce que les pots maçons dans les bazars en seconde vie, il y en a des tonnes. Donc, il y a énormément de, de ça s'adresse à énormément de gens, aux gens qui veulent aussi. Euh, moi, je fais partie de groupes d'autonomie et je développe de plus en plus mon autonomie à travers la fermentation parce que ça donne une grande, grande autonomie. Vous euh, Voyez, pendant la pandémie, je ne savais pas qu'elle allait avoir la pandémie, mais j'avais fait 120 pots. Je me suis dit, Claudia, mais tu as été faire 120 pour. Moi, je suis passionnée, ça doit s'entendre, <rire> mais je suis passionnée. Et quand je suis passionnée, eh ben, c'est grave parce que là, ça a envahi ma vie. J'avais fait 120 pour pendant la pandémie, je me suis dit comment je vais faire. Et en fait, pendant la pandémie, comme j'ai une condition euh, malade avec mes poumons, je suis venue me, euh, me mettre au chalet pendant six mois. Et j'ai fait très peu de courses et j'ai vécu sur mes fermentations, entre autres. Euh, bon, je peux faire le fromage à la maison grâce à mes grains de kéfir. Donc, j'ai fait énormément de fromage maison. Euh, j'avais toutes mes conserves de fermentation pour tout ce qui est légumes, etc. J'avais mes boissons. J'ai des levains, euh, qui sont des levains de géjambes qui vont me permettre de faire des boissons gazeuses. Euh, je fais mon pain à la maison. Donc, vous voyez, j'avais une autonomie par rapport à mes ferments et mes fermentations qui me permettaient de ne pas aller au magasin. Donc, ça redonne vraiment le pouvoir dans les mains des gens de, de choisir ce qu'ils veulent faire et, et de, de ne pas être obligé d'aller tout le temps au magasin acheter et de savoir aussi ce qu'on mange donc vous voyez ça s'adresse à beaucoup de gens ça peut être juste par curiosité ça peut être juste par plaisir pour se faire un bon vin se faire un bon cidre j'ai des gens qui m'écrivent de partout à travers ma chaîne Youtube j'ai fait une chaîne Youtube pour apprendre aux gens et c'est très rigolo parce que des fois j'ai des gens, j'ai une madame qui a 75 ans qui, qui vient de débuter le kéfir elle est super contente, puis elle apprend à ses amis à faire du kéfir, puis elle a commencé des fromages. Puis elle est super contente de faire ses fromages maison. Donc, il y a vraiment un côté euh, autonomie euh, qui est très important aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment pour les personnes qui ont envie de commencer quelque part. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Oui, tu utilises euh, le mot empower. Tu vas là. Oui, empower. C'est un mot qui est très fort. Et c'est exactement ça, c'est c'est ce pouvoir que cela donne et avec le pouvoir vient une fierté. Parce que, ce que je disais ce matin, j'ai fait ben hier j'ai fait un pain au levain avec du pissenlit et des myosotis que j'avais cueillis oui, oui. et euh, mon levain a monté, ben, ma pâte a monté 8 heures, puis elle était 6 heures au frigo, puis elle a remonté 8 heures. Ce matin, j'ai mangé euh, un fromage fait de kéfir avec mon pain en levain, et j'avais un plaisir gustatif qui allait au-delà du plaisir réel. Il y avait le plaisir derrière de l'avoir fait soi-même. La, c'est comme une fierté, c'est comme un… Je ne sais pas, ça, ça nous remplit d'une sérénitude. Oui, oui, oui. Puis. Parle-donc du matériel, c'est quoi que tu as besoin spécial? Est-ce que tu as besoin de matériel spécial pour fermenter? Et comment débuter? Là? Alors, pour la fermentation, je dirais que ça dépend du type de fermentation. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux recettes de fermentation lactique parce que je trouve que c'est ce qui est le plus accessible. Et il faut commencer par quelque part. Je n'aurais pas pu commencer dès le départ par les fromages. Il faut commencer par quelque chose de simple. Il faut l'intégrer dans sa routine, puis une fois qu'il est intégré, on passe à autre chose. Pour la fermentation lactique, c'est-à-dire pour fermenter des légumes, ça prend rien. Le matériel de base, c'est trois fois rien, c'est ce que vous avez dans votre cuisine. C'est un pot maçon ou un pot avec un joint orange, je ne sais pas quel nom il porte. Euh, c'est euh, une passoire, c'est un saladier et c'est tout, C'est pas grand-chose, de l'eau, du sel et vos légumes et vos petites mains et beaucoup d'amour. <rire> parce que la fermentation, c'est beaucoup d'amour. Donc, ça ne prend pas grand-chose. C'est sûr que euh, en ce moment, je fais des hydromèles, puis j'ai commencé des alcools. Alors là, il faut une tourie, une sorte de grosse bonbonne, il va falloir des hygromètres, des densimètres. Donc là, on parle de matériel que tout le monde n'a pas dans sa cuisine. Moi, j'ai un pH-mètre, euh, toutes sortes de choses pour mesurer des variables. Mais on peut très bien commencer euh, très simplement dans sa cuisine. Et de toute façon, les fermentations se font depuis 9000 ans. Les gens ne connaissaient pas les micro-organismes. Les gens n'avaient aucune notion de ce qui se passait derrière. Ils parlaient de fermentation spontanée, c'est-à-dire que pour eux, ça arrivait comme ça. Et ils, fermentaient, euh, ils ont, on a toujours fermenté. Donc, on peut vraiment fermenter avec rien. Il ne faut pas que ce soit une barrière. Il ne faut pas se dire, oh, ben, je fermente pas parce que je vais devoir acheter beaucoup de choses. Non, on n'achète pas beaucoup de choses quand on fermente. As-tu euh, peut-être de partager une, une, une recette très simple pour, euh, pour, euh, aux auditeurs? Alors, euh, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager deux recettes qui sont sur ma chaîne YouTube et comme ça, euh, vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas sûr, aller me poser des questions sur la chaîne, je réponds tous les matins. Peu importe la question, comme je dis, il n'y a jamais de questions bêtes. il y a juste des gens bêtes. Du moment qu'on pose une question, c'est qu'on a une lumière qui s'allume et qu'on a envie de comprendre. Et quand on a envie de comprendre, moi j'ai envie de vous répondre. Donc, il ne faut pas hésiter sur le questionnement. Alors moi, je vais vous expliquer les deux grandes méthodes de la fermentation lactique. Quand vous allez les savoir, vous allez dire, ce n'est pas possible, il n'y a pas que ça, ce n'est pas possible, parce que c'est tellement simple que euh, ça peut pas rater. Alors, il y a deux méthodes que l'on retrouve quand on fermente en fermentation lactique des légumes. Il y a la fermentation, comme je dis, de la baignade. Alors moi j'aime bien avoir des images toujours. <rire> je trouve que les gens s'en rappellent mieux quand on met des images. Alors pour moi il y a la baignade ou il y a le massage. Vous voyez. Alors la baignade c'est quoi La baignade c'est à dire qu'on va faire baigner nos légumes. Alors concrètement je vais vous expliquer concrètement les étapes une par une. Alors, bien sûr, il y a un côté sanitaire, mais le côté sanitaire, c'est exactement le même que quand vous faites des conserves, quand vous faites votre confiture ou quand vous cuisinez tous les jours. C'est-à-dire que vous avez les mains propres, vos comptoirs sont nettoyés, vos pots sont nettoyés, c'est la base, c'est rien de compliqué. Je ne stérilise pas mes pots, il y a des gens qui les stérilisent. Euh, moi, je suis pour la méthode que donne... Sandor Katz, qui est un quelqu'un qui a beaucoup fait dans le domaine de la fermentation et qui a écrit des bibles notamment l'art de la fermentation et qui pour lui euh, trouve qu'il faut garder ça au naturel et euh, le plus simple possible et moi j'aime beaucoup sa méthode et son approche donc vraiment avoir les mains propres moi ce que je fais c'est que je passe mes mains au vinaigre je fais mon vinaigre de cidre de pomme maison dans, dans des pommes et je me lave les mains à chaque fois que je vais fermenter donc la première étape c'est ça la deuxième étape c'est de choisir le légume que vous voulez faire aujourd'hui je vais vous proposer carottes thym citron donc c'est la base je conseille toujours aux gens de mettre les épices qu'ils veulent quand vous faites une fermentation choisissez les épices que vous aimez si vous n'aimez pas les épices à la base ne pensez pas qu'à la fin vous allez aimer le, le produit ah. donc faites vous plaisir choisissez le légume que vous aimez et choisissez les épices que vous aimez. À peu près tout est fermenté ici. Mais par exemple, euh, tout ce qui contient beaucoup de sucre peut faire une fermentation alcoolique. Donc, on ne commence pas par ce genre de fermentation. On va commencer par des fermentations simples. Euh, les carottes, euh, je fais le rutabaga, je fais les navets, je fais les daikon. Euh, on peut faire les asperges, on peut faire toutes sortes de choses. Alors, la première méthode, comme j'ai dit, on va faire la biade. Alors, pour la baignade, j'ai choisi le céleri. Pourquoi le céleri Parce qu'on en a tout ce qui pousse dans notre jardin ou parce que le céleri, c'est quand même très abordable. Puis qu'en hiver, son prix n'est pas abordable. Alors, faites-le l'été, mangez-le l'hiver, c'est magique. Alors, comment on fait On va prendre notre céleri. S'il vient de notre jardin, on n'a pas besoin de le laver vraiment. S'il ne vient pas de votre jardin et que vous avez des doutes, rincez-le. N'allez pas le frotter parce que les bactéries d'acide lactique ils sont sur votre légume. Elles sont déjà présentes là. C'est ce qu'on appelle la fermentation sauvage. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de ferment. Quand je fais une maman kombucha, j'ai besoin de la maman kombucha. Quand je fais des fromages, je vais aller acheter penicillium camembertti ou je vais utiliser mon kéfir. On a besoin de ferment. Ici, on n'en a pas besoin. On va avec le sauvage, ce qui existe déjà. Donc, on va prendre notre céleri et on va le débiter. Alors Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre un maçon puis Je vais les débiter à peu près à la taille de mon pot maçon pour qu'ils rentrent dedans. Parce que l'idée, je vais aller remplir tous les morceaux de céleri que j'aurais coupés, à peu près tous à la même taille. Mais là, c'est parce que j'ai décidé de les garder grands, parce que je veux les grignoter. Mais je pourrais aller les couper en petits. Si j'avais envie de faire une taille plus petite, je pourrais aller faire une taille plus petite. Je vais aller les ranger dans mon pot, dans mon pot maçon qui est propre. Moi, bien souvent, je fais partir mon lave-vaisselle avant. Je le sors de mon lave-vaisselle. Quand il est sorti de mon lave-vaisselle, je vais le remplir. Là, je vais aller arranger tous mes céleri et je vais faire une saumure. Qu'est-ce qu'une saumure C'est de l'eau et du sel. Alors, le sel, c'est très important. La qualité du sel est importante. Prenez un sel, comme je dis toujours, regardez sur la boîte, et sur la boîte, vous voulez avoir écrit « sel ». C'est tout, ça te cite. On n'a rien d'autre dans le sel. Souvent, on a des anti-agglomérants, on ajoute toutes sortes d'ajouts dans les sels. Donc, vérifiez votre sel, c'est tout, parce qu'il pourrait nuire à vos micro-organismes. Alors, le sel joue un rôle important parce qu'il euh, agit sur la fermentation, il agit sur les bactéries pathogènes, il empêche certaines bactéries qui détestent le sel de se développer. Et il va permettre aussi euh, de limiter certaines enzymes qui s'attaquent à la paroi de votre légume et qui vont vous rendre vos légumes tout mous. Mais on peut fermenter sans sel, je sais que ça existe, moi je ne le fais pas, il faut être beaucoup plus précautionneux. Donc là, on va faire une saumure avec de l'eau et du sel. Et là, la règle, la baignade, la règle de la baignade c'est la règle du 3% 3% ça veut dire quoi ça veut dire que je prends je prends un litre et je mets 30 grammes de sel donc ça fait 3% de sel c'est tout donc je prends mon eau votre eau doit être non chlorée parce que la chlorine peut agir sur vos micro-organismes ne jamais oublier que c'est de la vie que vous avez alors, ça peut l'empêcher de fermenter, bien qu'il y a plein de gens qui le font puis ils me disent qu'ils ont quand même des résultats. Si vous avez que de l'eau du robinet, ben, laissez-la, faites-la bouillir, puis laissez-la 24 heures couverte sur votre comptoir, puis utilisez après, ou 12 heures même. Et mettez votre sel dans votre eau, faites votre litre, remplissez votre pot et allez verser votre saumure sur votre pot. Votre pot est fini. Alors, pour ceux qui font de la conserve, ça fait une méchante différence. Parce que si vous avez un 15 minutes, vous pouvez faire un pot de céleri. Parce que là, c'est fini. Une fois qu'on a mis tous nos saleries bien rangées dans notre pot, on va aller mettre. Alors moi, je mets toujours un poids sur le dessus du pot, parce qu'on euh, ne veut pas. C'est toujours en milieu anaérobique, ben bien souvent. Anaérobie, ça veut dire, c'est un bien grand mot pour dire sans air. Parce que, par exemple, les vinaigres euh, ont besoin, euh, les bactéries ont besoin d'air. Donc pas toutes, mais en grande partie, beaucoup sont en milieu anaérobique. À ce point-là, on prend une pause puis on en revient.